Fonction du jour sinus carré. Domaine de définition et période pi. C'était à vérifier. F de x plus pi égale sinus carré on est embêté parce que le, la période de la fonction sinus c'est 2pi et puis là on a un sinus carré de x plus pi, on ne peut pas le remplacer par quelque chose de connu. Mais on a vu dans un exercice précédent que sinus carré x, on pouvait l'écrire sous la forme 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc c'est égal à 1 moins cosinus 2 fois x plus pi sur 2. Oui La période de cette fonction-là, c'est pi. Vous ne l'avez pas dit La fonction sinus a pour période 2pi, oui, mais la fonction sinus carré a pour période pi. C'est une... Euh, cosinus carré, juste peut-être, je ne saurais pas de dire Il faut que j'aille regarder un petit peu les formules trigonométriques et voir si on a une qui correspond. La fonction sinus toute seule, c'est 2pi. Mais quand on la met au carré, ça change tout. Donc la période ici, c'est pi, puisque... Puisque voilà, cosinus x est égal à cosinus, plutôt cosinus 2x plus pi, non, plus 2pi, est égal à cosinus 2x. que le cosinus est périodique de période 2 π Donc le cosinus d'un angle et ce même angle 2 π plus loin, quand on s'intéresse à la fonction cosinus brut de chez brut, vont être le même. Et donc, c'est donc tout. Euh, et puis ça, donc ça veut dire qu'on peut remplacer maintenant le cosinus 2x plus 2pi par cosinus 2x et ça c'est égal à sinus carré x donc la période ici ou une période c'est égal à pi donc ça on a fait dans un exercice précédemment déjà des exercices que je vous ai déjà donnés. Une fonction paire, je ne vous ai donné que des fonctions paires, pour j'en trouve une impaire quand même. Alors f de, x, f de moins x c'est sinus carré moins x, mais on sait que sinus moins x est égal à moins sinus x, sinus x est impair. c'est ici le sinus moins x par un moins sinus -x au carré, et donc c'est égal à sinus carré x, et donc la fonction est paire. Donc ça c'est la justification. Oui. Non. Oui. Oui. On peut aussi utiliser l'autre, oui. ça n'apporte pas grand-chose. On oui. Alors on sait que la période c'est pi, donc on étudie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et on sait que la fonction est paire. Donc ça suffit d'étudier sur l'intervalle 0, pi sur 2. Donc ça, ça suffit comme justification. Je vais vous montrer. Ici, on, pour les zéros, on regarde quand est-ce que sinus carré x égale 0. Pour que ça il suffit de regarder quand est-ce que sinus x est égal à 0. Et attention, on est ici dans l'intervalle 0 pi sur 2. On trouve que sin x égale 0 pour x égale 0. Je la dérivée cherche de la fonction sinus x au carré. C'est comme si on avait. Un carré, donc on dérive comme si on avait un carré. Et ensuite, on calcule la dérivée de ce qu'il y a dans les parenthèses. Le détail du calcul. Le zéro. Cosinus x égale 0, euh, sinus x égale 0, on l'avait déjà au point 5. Et cosinus x égale 0, un cercle On est toujours sur l'intervalle 0, pi sur 2 ici. Cosinus x égale 0 quand l'angle est ici là-haut. Donc x égale 0. Une tableau de signes, c'est une fonction assez simple. Les signes, on euh, le fait à l'aide d'un tableau de signes. 0 sur 2. Le signe du cosinus. Le signe du sinus, cosinus de x, de y, f de x. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, le cosinus, on le trouve ici. Donc tous les angles compris dans l'intervalle 0 pi sur 2 ont un cosinus positif. Et tous les angles compris dans l'intervalle 0 pi sur 2 ont un sinus qui est positif aussi. On a dit qu'on avait un 0 là, un 0 là. Attendez, ce n'est pas juste. C'est le contraire. Un 0 là, un 0 là. Donc, la dérivée est positive. Ça veut dire que par symétrie, la dérivée va être négative. Parce qu'on a une fonction paire. L'autre moitié de l'intervalle, donc la fonction est décroissante, puis croissante. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu que f égale 0 ici. C'est les étapes 8 et 9. F de pi sur 2, c'est égal à 1. Et donc, F de moins pi sur 2, ça va être égal à 1.